Bonjour à toutes et tous, euh, je vous remercie de, de me donner l'opportunité d'aujourd'hui de, de pouvoir présenter mes travaux de thèse en cours qui sont donc sur les, les amphibiens et la structure des paysages, intérêt de ce groupe biologique pour la définition des réseaux écologiques à différentes échelles spatiales. Donc pour ma part je suis en troisième année de thèse, euh, encadrée par euh, Jacques Baudry, Guillaume Pain et Joséphine Piton de l'UMR Bagap, euh, je suis euh, basée euh, sur, sur Angers. Donc, ma présentation aujourd'hui va s'articuler autour de, de trois points principaux sachant que l'objectif global euh, est de vous donner un peu une vision d'ensemble sur mes travaux en cours donc dans la limite du, du temps imparti je vais essayer de ne pas trop dépasser sans donc trop rentrer dans les détails donc, si vous avez des questions par la suite surtout n'hésitez pas de développer un peu, dans un second temps, deux autres questions, enfin deux autres aspects liés tout d'abord à mon approche sur la définition des, des réseaux associés aux amphibiens et leur milieu associés, et pour finir d'un point de vue plus transversal, qui se rapprochera un petit peu du, de la présentation, enfin du, partie de la présentation que je devais faire initialement, sur le lien entre recherche académique, acteurs et citoyens, et sur les leviers possibles finalement pour essayer d'améliorer l'applicabilité de nos travaux, plus généralement des travaux liés à la biologie de la conservation de manière générale. Voilà donc c'est quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous et surtout voir un petit peu votre avis sur le sujet. Alors pour commencer, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué mais effectivement le titre de ma thèse a un petit peu changé, mais je vais quand même vous, vous parler de, de en premier lieu de la, la trame verte et bleue. Donc la trame verte et bleue, c'est un outil politique qui est issu du, du dernier Grenelle de l'environnement, qui a déjà une dizaine d'années maintenant, et qui vise à maintenir et restaurer les réseaux écologiques à différentes échelles spatiales et d'améliorer leur prise en compte dans l'aménagement du territoire. Donc dans un premier temps, c'est un peu un outil qui a, quelque part, entre guillemets, révolutionné la conservation, en tout cas d'un point de vue politique et de l'ingénierie écologique puisqu'il a été souligné et acté que la mise en réserve des espaces naturels n'était plus suffisante, n'était pas suffisant face aux enjeux de biodiversité, et qu'il fallait maintenir les fonctionnalités écologiques qui étaient aussi liées au déplacement des espèces, Alors au déplacement à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'un individu, pour se rendre simplement sur un terrain de chasse, ou à de plus grandes échelles de population, pour des migrations, ou même à des échelles plus liées au... Au déplacement des aires de distribution pour répondre à des changements globaux par exemple de manière très générale la définition des réseaux des continuités écologiques dans le cadre de la TVB, de la TVB se base sur la théorie biogéographique insulaire et sur un modèle classique de représentation des paysages de type tâches matrice corridor avec ces tâches qui vont être ce qu'on appelle ce qu'ils appellent définissent comme étant le réservoir de biodiversité et des liens, donc des corridors qui permettent de maintenir un lien fonctionnel entre ces différentes tâches. Des corridors qui peuvent être des simples linéaires continu, comme des cours d'eau, comme une simple haie suivant les échelles sur laquelle on se base, ou des corridors plus de type stepping stone, en tout cas discontinu, qui permettent par saut de puce en tout cas de relier ces différents réservoirs de biodiversité. Donc dans la trame vertébre, plus globalement, on définit cette, ces réseaux écologiques comme un ensemble de réservoirs et de corridors, euh, qui est euh, d'un point de vue simpliste, plus, enfin simplifié entre guillemets, euh, les, les, les réservoirs sont euh, définis comme un ensemble de milieux favorables à une ou des espèces, et les corridors donc, sont ces liens qui sont plus liés du coup au, au déplacement. Alors j'en ai parlé un petit peu avant, mais ces définitions, euh, je ne suis pas rentrée dans les détails, parce qu'en fait elles vont fortement euh, varier en fonction de, de l'échelle que l'on considère, que ce soit échelle spatiale, euh, donc euh, on parle de réseau à l'échelle d'une région, ne sera pas le même réseau qu'à l'échelle d'une commune par exemple, mais aussi des échelles temporelles et euh, des échelles taxonomiques. Est-ce qu'on parle de population, est-ce qu'on parle d'individus, est-ce qu'on est sur une espèce ou alors sur des communautés d'espèces Donc c'est un aspect, cet aspect multi-échelle est d'ailleurs un, un aspect assez important euh, en termes en tout cas d'application, c'est assez, euh, euh, on le répète, euh, enfin, on l'entend assez souvent qu'il faut justement que enfin, la trame verte bleue a été déclinée à l'échelle de la région et doit à chaque fois être déclinée à l'échelle locale pour être intégrée dans les documents d'urbanisme, ce qui... Euh, euh, ce qui euh, est assez parfois difficile à, on va dire, à mettre en place. Alors là je vous ai parlé un petit peu donc, de cette approche euh, H matrice Corridor qui est, qui est euh, en fait euh, facilement transposable finalement sur des paysages qui sont très contrastés, donc si vous avez des îlots forestiers bien marqués dans des mosaïques, dans des, pardon, dans des paysages assez ouverts. Il est assez simple, en tout cas d'un point de vue, si on se base uniquement sur des critères d'occupation du sol, de définir ces fameuses continuités écologiques. Par contre, cette approche-là est quand même assez peu opérationnelle, ou en tout cas plus difficile à définir dans des paysages qui sont en mosaïque fine. C'est là que je vais vous parler plus particulièrement du bocage qui est, on verra un petit peu plus en détail après, mais un paysage agraire qui est issu, euh, trouve son origine en tout cas dans des pratiques d'élevage anciennes qui se caractérisent par un réseau de haies vives plus ou moins dense, avec des parcelles de prairies, de cultures, d'îlots bois, qui sont imbriquées de manière plus ou moins complexe les uns par rapport aux autres, et un réseau de mares plus ou moins dense, parce que les mares étant euh, généralement utilisées pour l abreuver, pour abreuver le, le bétail. Alors le bocage est un enjeu euh, écologique régional qui a été le, le, en tout cas soulevé, souligné euh, dans le cadre du, du, de la trame verte et bleue, ou plus exactement à l'échelle régionale du, du schéma SRC, enfin, SRCE, donc schéma régional de cohérence écologique. Donc là, vous voyez sur cette petite carte issue, ah, pas le pointeur, Hop. cette carte ici, là, issue de, des travaux de Boissino et qui a beaucoup travaillé justement sur les liens amphibiens bocages dans, dans l'ouest de la France. Donc on a une concentration des milieux bocagés de, de cette partie-là. Ça fait partie des milieux que j'ai un petit peu découverts aussi en rentrant, en arrivant dans la région. Quoique, vous en avez aussi sûrement entendu parler ces dernières années parce que on a entendu parler surtout de ce secteur-là qui est considéré comme une zone particulièrement concentrée, comme un réservoir de, de, de ce bocage par notamment la, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pardon. alors ce paysage n'a pas échappé un peu dynamique, dynamique globale de ces, depuis les années 50 avec euh, une très forte euh, euh, avec des changements de, de pratiques agricoles qui ont induit un fort changement d'occupation du sol on estime à 40 à 80% du boucage disparu depuis les années 60, donc entre urbanisation croissante, changement des pratiques agricoles, qui ont fait que finalement, toutes les petites parcelles de, de prairies entourées par de haies se sont vues arrachées au profit généralement de, de grands espaces de, de culture plus plus open field. Euh, à l'heure actuelle, on estime qu'il y a toujours euh, à peu près quatre fois plus de haies arrachées que de haies euh, replantées. Un paysage qui a une, une forte dynamique, euh, à la fois spatiale et temporelle, tant dans sa composition que euh, dans sa structure. Alors Pour euh, un petit peu de naturalisme, je voulais vous montrer juste quelques espèces, espèces emblématiques du bocage, donc notamment avec la, la chouette chevêche, avez... la vipère péliade, la pigrièche et un, ri, un grand rhinolophe. Et bien évidemment, les amphibiens qui se trouvent être particulièrement liés euh, à ces paysages. Euh, la région compte à peu près 21, euh, enfin, compte 21 espèces. Je dis à peu près parce que suivant les, certains résultats génétiques d'amphibiens. Euh, et euh, là, pour vous mettre un petit peu dans une ambiance sonore, alors je ne sais pas si ça va marcher. Les... Ah, ben là, du coup, avec le pointeur, ça va. Et... Alors ça va être un peu difficile dans une visioconférence, parce qu'en général, je demande un petit peu aux gens de trouver les espèces en l'occurrence. J'essaie de pas trop dépasser dans le temps non plus, pardon. Il faudrait activer voilà. le, le son de, ah. de votre ah. micro, ah. de, de, de l'ordinateur, normalement. Vous ah. bon, ne ben, pas... vous entendez pas là du coup euh, non, mais ça prend pas beaucoup de temps. Il, il suffit de regarder en haut. Euh, il y a écrit euh, option, dans les options euh, de partage. Euh, activer le oh, C'est pas grave. Hein. Sinon, vous avez, euh, option de partage. Moi, je j'ai pas la, la feuille euh, fiche. Sinon, je vais faire plus simple. C'est on arrête le partage et on recommence. et Il y a un petit bouton à le emb... partage. Ok. Comme vous vous embêtez pas. J'arrive à l'arrêter moi de mon côté. Parce que moi je l'entends bien par contre. <rire> Il veut plus s'arrêter du coup. Et moi, tac, voilà. Bon, dommage, je pensais que ça allait marcher quand même. Tant pis, ça fait partie des. Hop. Bon, je, je peux les. Enfin, je. Pareil, je peux imiter la grenouille verte, mais. Je... Donc, pour revenir sur nos amphibiens, là jusque-là, on a parlé de, un petit peu de, de réseau écologique, de manière simplifiée, on a parlé de continuité écologique. Par contre, on, ce qu'on peut, dans le cadre en tout cas de la trame verte et bleue, ces réseaux écologiques, ces continuités sont définies essentiellement à partir de données qui sont issues de, de données d'occupation du sol. Et on n'y intègre pas, le, enfin, les, enfin on peut en tout cas, les données biologiques qui sont disponibles. Et il se trouve qu'à l'échelle de la région... On a euh, un jeu de données, enfin, des jeux de données assez, euh, assez conséquents, des jeux de données hétérogènes. Donc D'une part, un jeu de données de sciences participatives, euh, qui est issu d'un programme appelé « Un dragon dans mon jardin », qui est une version simplifiée de Pop Amphibien, pour ceux qui connaissent. Ce sont des suivis qui ont lieu depuis euh, 2013 environ, sur des, des sites avec des répétitions. Enfin, je viendrai rentrerai un peu plus dans les détails. Et un, un jeu de données issu de l'Atlas Régional, qui est en cours, et qui devrait se finir euh, bientôt. Alors pourquoi les amphibiens seraient un modèle intéressant pour l'étude en fait des mosaïques bocagères et puis pour évaluer leur qualité écologique et fonctionnelle, à la fois parce que ce sont des organismes qui sont dits biphasiques, donc qui ont besoin, en tout cas, qui ont besoin de milieux aquatiques pour leur reproduction, pour le développement des, des jeunes, des larves, et qui après, dans un stade, au stade adulte, vont, avoir besoin de, vont rentrer dans une phase terrestre, où on va avoir besoin de milieux plus type boisement, notamment des boisements, et avec une notion de complémentarité du coup entre ces habitats qui est assez importante. Et euh, c'est des, des organismes qui fonctionnent également en métapopulation, ce qui les rend particulièrement sensibles dans l'espace et dans le temps à euh, la structure du paysage, notamment à la fragmentation, écolo et à la fragmentation écologique. On a tous entendu parler des, des amphibiens qui se faisaient écraser sur les routes, notamment en période de migration. Et euh, vu, euh, quand on voit leur faible capacité de déplacement, on se rend bien compte que euh, franchir euh, facilement, euh, ça devient difficile de franchir notamment des, des grands espaces de culture ou des routes ou des espaces urbanisés. Ce euh, sont également des espèces qui sont aussi très sensibles euh, à la pollution, notamment. Donc, ils peuvent être des, euh, des modèles... Euh, pertinent. Ah, et il y a des études donc longtemps qui sont concentrées sur, sur les milieux aquatiques mais maintenant c'est assez omniprésent dans la littérature, on sait que autour de cette mare, parfois à plusieurs kilomètres de cette mare, joue aussi également l'importance des, euh, des boisements et donc de manière générale au sein de, de l'espace vital de l'interaction entre ces mares, ces bois, des milieux humains, humides de manière générale et des prairies. Sont, pardon, je n'ai pas fini ma phrase du coup. Et qui sont justement des variables qui constituent, qui sont des critères de définition du, du bocage. Donc les problématiques de, de ma thèse se concentrent sur justement bah, comment identifier ces réseaux écologiques dans des paysages en mosaïque fine, donc notamment... Euh, du bocage en, se, en étudiant les amphibiens, qui sont des, des espèces particulièrement liées à ce type de milieu. Euh, comment euh, essayer de voir si les amphibiens pouvaient être des modèles biologiques adaptés à la définition de ces réseaux à différentes échelles, notamment euh, bah, quelles variables influent, environnementales influent leur, di, leur distribution. Donc, moi je travaille sur deux échelles, à une échelle régionale, mais aussi à une échelle beaucoup plus locale, de trios de mares. Et euh, un point un peu plus transversal qui est euh, est-ce que enfin comment utiliser, euh, mobiliser les données qui sont issues de sciences participatives notamment, pour euh, alors dans un premier temps déjà définir les réseaux et après pour évaluer et renforcer la trame verte et bleue euh, euh, dans un on en parlera, on ne pourra pas trop en parler parce que je n'ai pas encore euh, vraiment euh, finalisé cette partie-là. Ce sera vraiment pour la fin de ma thèse, j'espère. Donc voilà, donc pour l'approche générale, euh, le temps qui s'affiche, donc j'espère que... Alors juste très rapidement pour, pour, pour resituer un petit peu, donc on a parlé de réservoirs de biodiversité. Donc moi, je, vais, je me suis basé essentiellement sur des modèles de distribution d'espèces euh, à l'échelle plurispécifique pour essayer de définir euh, justement des zones qui pouvaient être intéressantes, des habitats favorables à plusieurs espèces. Et euh, j'ai aussi étudié la distribution des communautés et l'influence du paysage à l'échelle de, de trio de marmes. Bon, Ce des analyses qui sont encore en cours. Et enfin, ça m'a permis également de travailler indirectement sur l'aspect corridor écologique et pour finir sur des approches intégrées donc qui, qui étudient à la fois les habitats favorables en y intégrant des aspects liés à la connectivité écologique. Euh, alors je vais vous parler Alors, euh, je vais essayer là, de ne pas rentrer dans les détails est-ce que non, les micros sont coupés euh, j'ai pas l'heure alors pour ce qui est de la définition euh, des réseaux écologiques donc, je me suis basée sur différents jeux de données donc des données ATLAS qui sont dites de présence seulement euh, et des données issues de euh, sciences participatives de suivi qui sont les suivis de dragons qui sont des données donc de détection, non détection, et j'ai utilisé ces différents jeux de données à, enfin, pour différentes, donc l'une d'une part pour les données Atlas pour la calibration et d'autre part pour les suivis dragons sachant qu'il y a eu un gros travail de fait pour justement compléter ce jeu de données, donc moi j'ai fait beaucoup de terrain, il y a pas mal, de beaucoup de personnes qui se sont investies, il y presque une démarche de recherche participative pour compléter ce jeu de données, justement pour essayer d'évaluer ces cartes. On pourra y revenir un petit peu plus tard parce que c'est justement quelque chose d'intéressant pour le lien académique non académique. Donc le principe rapidement des modèles de distribution d'espèces, Donc on parle de, on part de, données, de données récoltées sur le terrain, Donc ça peut être des données de présence-absence, dans mon cas c'est des données de présence seulement, sauf que les, les modèles travaillent toujours avec du présence-absence, donc moi il a fallu que je définisse des, des, des pseudo-absences, donc je vais y revenir rapidement juste pour situer après. Euh, je compare en fait toutes ces données que récoltées sur le terrain avec toutes les, les, les caractéristiques environnementales associées à chaque point, euh, à chaque donnée récoltée. Donc à chaque donnée récoltée est associée une surface de bois, une surface d'une densité de zone humide, etc. Et à l'aide d'algorithmes, je vais établir la relation entre ces observations de présence et d'absence, ou de pseudo-absence, pseudo avec l'environnement. C'est ce qu'on appelle les courbes de réponse. Qui va me permettre, dans un troisième temps, de modéliser, de projeter la distribution potentielle des espèces ou de leurs habitats. Enfin, euh, dis la distribution, ou donc, et, et ou, par conséquent, des habitats favorables. Moi, je préfère parler d'habitats favorables parce que je ne vais pas jusqu'à étudier la, la distribution des espèces. Donc, bon, là, je vais euh, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée du nombre de personnes impliquées dans la récolte des données Atlas. Donc, c'est plus de 2000 observateurs. Donc, là, c'est vraiment les données pour savoir où l'espèce a été détectée. Euh, comme je vous ai dit, on doit définir, euh, comme je n'ai pas de données d'absence, c'est un jeu de données présent seulement, c'est-à-dire que les personnes vont sur le terrain, ils voient une espèce, ils la notent, ils la saisissent sur Internet. Donc, il y a différentes stratégies pour définir ces pseudo-absences, et notamment, euh, une soit une stratégie très simple, donc de de data, c'est vraiment pour essayer de qualifier l'ensemble de l'espace disponible, jusqu'à une définition un peu plus complexe, on essaye de prendre en compte des biais d'échantillonnage. Euh, parce que, euh, si vous voulez, par exemple, vous pouvez avoir plus de points autour des villes, et ce n'est pas parce qu'il y a plus d'individus ou plus d'espèces autour des villes, mais simplement parce qu'il y a plus d'observateurs autour des villes. Et ce biais est particulièrement important, et particulièrement, euh, il y a beaucoup d'alertes dans la littérature scientifique à ce niveau-là. Moi, j'ai essayé de travailler notamment avec les naturalistes locaux pour essayer vraiment de, de définir un petit peu ce biais d'échantillonnage à travers, à travers différentes variables, comme la distance aux routes, parce qu'il y a plus de données aussi proches des routes, parce qu'on les observe plus facilement sur les routes ou à côté des routes, etc. Etc. Les variables environnementales, j'ai pris des variables assez simples dans un premier temps et je me suis concentrée sur une échelle régionale parce qu'au départ la trame verte et bleue, enfin en tout cas comme elle est définie dans le SRP, est à l'échelle régionale. Donc J'ai utilisé des variables communes pour toutes les espèces et des variables plus spécialisées en fonction des, de l'écologie des espèces de manière un petit peu particulière. Donc des variables assez simples comme la surface de feuillus, la surface de résineux, la densité de mar densité de d'aies, surface de culture, de prairies permanentes, et deux catégories de, de routes. Sachant que euh, j'ai travaillé sur des grilles de 500 mètres par 500 mètres, donc mes variables initialement étaient de l'ordre de 5 à 10 mètres de résolution suivant les bases de données, sauf pour les variables climatiques. J'ai euh, récupéré, euh, considéré le contexte de chaque pixel en prenant un buffer autour des pixels. Et euh, j'ai obtenu comme ça euh, mes différentes variables à l'échelle. Une fois que j'ai obtenu ces variables, j'ai repris mes données de points observés, que j'ai comparé à mes pseudo-absences. Euh, en... J'ai extrait toutes les données environnementales pour chaque point, 0 et 1. Donc, après, on a... Un... J'ai utilisé deux algorithmes pour la modélisation. On, a, on obtient des projections spatiales pour chaque espèce. Et enfin, donc une fois qu'on a ces projections qui représentent une carte d'habitat favorable ou une probabilité relative, enfin une, une, une sorte de une probabilité relative de présence de l'espèce, euh, il y a une étape assez importante d'évaluation. Alors, je me suis un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis pas mal concentré sur cette évaluation. Pour notamment euh, essayer de et d'une pouvoir utiliser toutes les données que j'avais à disposition de présence pour pouvoir calibrer mon modèle. C'est-à-dire qu'en général, on prend 70% des données pour calibrer, 30% pour évaluer. Donc on perd quand même pas mal de pourcentage de données, ce qui me permet de ne pas modéliser la distribution de toutes les espèces, enfin de plus d'espèces. Et euh, il s'avère que quand on en plus on évalue des modèles avec des, des, des données ce qui pose vraiment des questions après en termes de conservation aussi. Et c'était aussi l'opportunité justement d'autre part d'utiliser de, euh, euh, des données de présence-absence issues de sciences participatives pour essayer d'établir un jeu de données vraiment externe, essayer d'obtenir un jeu de données indépendant pour l'évaluation de ces cas. Donc là, vu le temps imparti, je ne vais, vais pas rentrer dans les détails, mais en, juste pour les résultats concernant cette partie-là, Ah je n'ai pas le pointeur, pardon. Euh, ici vous avez donc l'évaluation interne, donc avec les 30% des données, enfin quand on split les jeux de données entre 70 et 30%, donc avec évaluation à 30%. Là vous avez une évaluation externe. Donc là on voit bien qu'entre euh, ces deux plots que vous avez ici et celui-là, vous avez quand même un écart qui est assez important. Donc euh, on a vraiment une surévaluation, enfin en tout cas on pense que c'est dû à une surévaluation euh, des, des modèles avec les euh, données internes. Ce qui se retrouve assez bien avec toutes les espèces. Et en fait, les S1 et S3, c'est des modèles en rouge. Vous avez ceux qui ont pris en compte, euh, qui n'ont pas pris en compte l'effort d'échantillonnage. Et en bleu, ceux qui ont pris en compte l'effort d'échantillonnage. Là, voilà. Ce que je voulais juste vous montrer ici, c'est qu'en termes de conservation, donc là, vous avez les deux cartes qu'on obtient pour une espèce, qui est ici, là, qui est aussi euh, Rana d'Almita, donc la grenouille agile. Et ici, vous avez la différence entre les deux cartes qu'on obtient si on considère si on considère pardon l'effort d'échantillonnage et si on ne considère pas ce qui est quand même donne des résultats différents qui peut avoir des conséquences en termes de conservation voilà juste pour vous montrer rapidement le type de résultat qu'on obtient avec quelques exemples de courbes de réponse pour les variables qui répondent le mieux donc ici en l'occurrence on a une probabilité relative d'occurrence qui dépend beaucoup fortement des milieux boisés pour les deux algorithmes que j'ai utilisés et avec une, plus la surface de culture est importante, plus la probabilité de présence diminue, Donc, ce qui est assez logique avec ce qu'on connaît de l'espèce. Je vais répéter tout ça pour neuf espèces, parce que les autres, je n'avais pas suffisamment de données. Je me suis amusée après à compiler en fait, toutes ces cartes. Alors, il y a différentes manières de les compiler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, pour un exemple, vous avez... Euh, la somme de six cartes favorables, euh, de, enfin des meilleures cartes favorables parce qu'à chaque fois j'ai un processus de sélection pour essayer de retenir la meilleure carte. Là par exemple je vous ai mis euh, les, le taux de d'air. Donc en rouge vous avez toutes les zones défavorables. Ici représente euh, c'est des grosses plaines, euh, grosses plaines agricoles des Pays de la Loire. Vous avez la Loire qui est ici. Hein. Vous avez Angers ici, vous avez Nantes ici. Donc, ici on a des zones très très ouvertes. Ici on retrouve bien euh, toute la partie euh, Notre-Dame-des-Landes euh, avec euh, zone de bocage dense et puis des milieux forestiers qui ressortent beaucoup en fait finalement pour, euh, pour pas mal d'espèces qui nous a un petit peu posé question euh, pour, pour certaines espèces. Voilà donc ça c'était juste pour vous montrer, euh, je me suis amusée un petit peu à, à voir euh, mes pixels, enfin, à faire une, une, une analyse sur mes différents pixels où on voit bien que euh, tous mes... Donc, je vais regarder le même jeu de couleurs, plus c'est vert, plus c'est favorable, plus c'est rouge, plus c'est défavorable. Donc on a vraiment les milieux boisés très fortement, qui tirent fortement notre distribution. Et les marques qui ressortent moyennement, mais ici on a quand même un trio mar prairie, Les haies normalement, qui pourraient correspondre un petit peu à notre bocage mais c'est pas flagrant. Bon après on a gros effet négatif de l'urbain et des cultures, bon, rien, de, rien de révolutionnaire mais en tout cas c'est plutôt... Euh, euh, ça correspond avec ce qu'on connaît, et donc j'ai fait différents types de compilations en fonction de cortège, donc avec des espèces forestières ou avec des espèces plus généralistes, ce qui m'a permis justement, via cette approche, de définir les fameux réservoirs de biodiversité en se basant sur euh, sur des degrés de favorabilité pour un plus grand nombre d'espèces, finalement. Avec une définition assez simpliste, mais ce qui a permis, en tout cas, de, euh, de définir ces, euh, ces, euh, ces réservoirs à partir de données biologiques. Et donc, ces réservoirs, donc ici, toujours pour les, les, mes espèces forestières, et après, euh, grâce à une d'une carte de résistance, donc là que j'ai élaboré euh, une résolution de 100 mètres, donc je vous passe la méthodologie d'élaboration, mais en gros, tout ce qui est milieu, milieu urbain sont, des, sont considérés comme des barrières, les autoroutes comme des barrières, en prenant en compte tous les ponts et les perméabilités possibles entre l'autoroute, etc. Et avec ça, j'ai fait des premiers essais à l'aide de CircuitScape pour essayer justement de voir si des patterns, en tout cas à l'échelle régionale, pouvaient ressortir. Donc là, je ne peux pas vous présenter pour l'instant les résultats un peu plus poussés des analyses vraiment de réseau, mais ça nous donne déjà une première idée. Et c'est un travail qui fait l'objet d'une collaboration avec Marie-Josée Fortin. Euh, je ne sais pas s'il me reste. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps Il me reste. Il est euh, 14h10, tu peux ouais, si oui. tu peux. Ouais, okay. je... 3-4 minutes, là, c'est la fin. C'était juste justement sur l'ouverture passer un petit peu un petit peu rapidement. Euh, du coup, voilà, sur le côté un peu plus euh, meilleure applicabilité, enfin sur le côté euh, enfin, comment essayer d'améliorer euh, l'applicabilité, quelle démarche on peut mettre en place. Et euh, enfin, au cours de ma thèse, j'ai vraiment travaillé euh, énormément pour essayer d'avoir une démarche inclusive et collaborative avec différentes personnes, des acteurs, notamment des réseaux naturalistes avec les. Et les CPIE locaux, donc les centres permanents d'initiative à l'environnement, avec les personnes du, du, groupe, enfin, du groupe herpétologique, avec l'aide de, de, de, de, des autres membres de l'UMR. Parce qu'au départ, déjà, ce projet de thèse est né d'une collaboration entre, entre l'UMR et l'URCPE, donc l'union régionale des CPIE, parce que qu'ils avaient une volonté de, de valoriser ces données. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'impliquent sur le terrain et finalement, les données sont assez peu valorisées d'un point de vue scientifique. Il y avait un réel enjeu par rapport à ça. Et euh, donc l'objectif transversal était vraiment d'essayer de consolider, consolider les liens entre structures académiques et non académiques, ce qui a fait l'objet notamment euh, d'une bourse euh, écologie impliquée 2009-2019 euh, de, de l'agence, enfin de la l'ASFE2, avec notamment euh, l'Agence française pour la biodiversité, humanité et biodiversité, la FRB. Non, a permis vraiment d'améliorer euh, ces liens. alors je vais, je vais passer un petit peu la méthodologie euh, là-dessus parce que je n'ai pas trop évoqué ce point-là, mais en fait, il y a toute une partie qui a été sur euh, à partir des données de sciences participatives qu'on avait au départ, de stratégie de complémentation donc en fonction des, des gradients paysagers, etc., où tout un tas de sites ont été proposés à des réseaux, que ce soit le réseau le, le CPIE, que ce soit des réseaux naturalistes, pour essayer de les impliquer dans les inventaires de terrain, mais aussi bien en amont dans le, toute la réflexion qu'on qu a menée. Pour essayer voilà. Et puis moi j'ai aussi fait du terrain, de mon côté, avec un double objectif, de les aider aussi à compléter la, enfin, aller dans des zones où il y avait peu de données ATLAS, donc des zones parce qu'il n'y avait pas assez d'observateurs, non pas parce que c'était des zones a priori défavorables. En tout cas, d'échantillonner des gradients dans ces secteurs-là. On a aussi fait un secteur participatif tout autour au nord de Nantes, notamment à Notre-Dame-des-Landes, où là, il y a eu plusieurs week-ends organisés où les personnes pouvaient participer. Ce qui a vraiment aidé à établir une dynamique. Euh, voilà, et ces données-là ont été utilisées à la fois donc, pour l'évaluation, ce que je vous disais, et puis pour des analyses beaucoup plus fines que je n'ai pas pu décrire encore, mais sur lesquelles je travaille, avec notamment un aspect, un aspect historique aussi de l'influence de l'histoire, de, enfin, de variables passées sur les observations actuelles, euh, sur la distribution en tout cas des échelles plus locales. Voilà. Comment on a, on a mis en place cette démarche-là bah, C'était énormément de, de communication euh, sur les avancées du projet, Donc, que ce soit euh, via des rencontres, enfin les présentations dans des rencontres, l'organisation de journées de restitution, des lettres d'information sur les listes de diffusion euh, régionales, ce qui a vraiment été un élément clé et qui est reconnu dans la bibliographie, en tout cas pour les sciences participatives, d'être un facteur vraiment important à mettre en place. Donc euh, ça, c'est ce que, euh, bon, par rapport au terrain, on a fait beaucoup de terrain ensemble. On a aussi embauché ponctuellement des naturalistes locaux pour m'épauler sur le terrain. Et voilà, on a aussi travaillé pour essayer d'inclure au maximum les partenaires, enfin, on a pu, pour essayer d'inclure les partenaires, en tout cas pour la rédaction des publications, et notamment celles qui reprennent leurs données. Donc voilà. Alors, je me demandais si un peu ce type d'approche de, de, pouvait justement essayer d'améliorer un petit peu l'applicabilité. Parce que typiquement pour les, les modèles de distribution, il y a eu énormément de publications ces dernières années. Vraiment, ça fait partie des, des modèles qui sont assez faciles à mettre en œuvre. En tout cas, on peut juste rentrer des données et avoir des résultats assez facilement. Donc il y a eu vraiment un grand boom autour de, de ces modèles-là, avec tout un tas de questions aussi qui ont été développées d'un point de vue méthodologique, etc. Par contre, au final, il y a eu très, très, très peu de publications avec vraiment des retours d'expérience sur des applications concrètes. Pourtant, les modèles de distribution, comme on utilise des cartes, qui sont quand même des approches qui, permettent, qui facilitent la communication, c'est des outils qui permettent vraiment de faciliter de, de, de cette démarche inclusive, cette démarche de communication et d'intégration des partenaires dans tout le processus. Et euh, il y a aussi de nombreux publics qui commencent à s'intéresser sérieusement au fait que le, comment, enfin, le fait d'inclure des participants dans des projets de recherche via de la science participative ou via de la recherche participative ou euh, d'autres façons euh, qui restent à inventer euh, aurait, outre les, les, les bénéfices réciproques en termes de recherche, aussi euh, d'améliorer, de renforcer un peu le rôle de plaidoyer aussi des citoyens, notamment via des outils. Euh, vous pouvez imaginer sur des outils mis en enfin, quand on travaille sur des aspects vraiment très appliqués sur les, notamment la trame verte et bleue euh, sur un peu aider à, à se battre si vous voulez pour, pour faire en sorte que ces résultats ne finissent pas dans, dans un placard voilà je finis là dessus euh, je vous remercie pour votre attention j'espère que je suis pas allé trop vite et puis bah, j'attends j'attends vos réactions et vos questions avec plaisir